Bonjour les curieux positifs, est-ce que le yoga c'est du fitness Cette vidéo s'adresse aux profs de fitness qui veulent améliorer leur pratique du yoga, mais il s'adresse aussi aux pratiquants pour savoir comment compléter leur séance de fitness afin qu'elle leur apporte le maximum de bien-être. Ça vous intéresse Suivez le guide. Alors, le yoga c'est du fitness Oui, bien sûr. D'abord, pour le sens du mot fitness qui en anglais veut dire la forme. Donc, oui, le yoga augmente la forme mais aussi pour les détails dans le fitness on essaie d'entretenir le gainage le renforcement musculaire et d'un autre côté tout ce qui est étirement, éventuellement souplesse et ça aussi on le fait en yoga 2 il y a un domaine où le fitness est mieux que le yoga ou plutôt le fitness complet avec du cardio avec la filière aérobie pour les techniciens est mieux que le yoga. En tout cas pour les yogis qui oublient de marcher, faire du cardio, nager, danser, courir, faire du vélo, toute activité d'endurance. Et vous avez à la fin de cette vidéo, ma vidéo sur le cardio, où je vous explique tout ça. Et en particulier comment compléter votre yoga. 3. Le yoga va au-delà du fitness. Vous le savez, je suis loin de critiquer le fitness, c'est mon métier. Mais il faut bien avouer qu'il y a des domaines où le yoga fait plus que le fitness. Tout d'abord au niveau de la recherche d'équilibre, ce qu'on appelle techniquement la proprioception. On est censé l'améliorer en fitness, mais il faut bien avouer qu'on le fait plutôt assez peu. Il y a une chose aussi où le yoga va bien au-delà, c'est qu'on va utiliser une articulation dans toutes les directions. On ne se contente pas de faire toujours des mouvements linéaires d'aller-retour dans deux, trois directions d'une articulation. On la sollicite vraiment dans tous les sens. Et ça, on peut imaginer que ça aide à irriguer en sang les articulations et entretenir la mobilité des muscles, des tendons, des ligaments, des ménisques pour qu'ils restent en forme et en bonne santé. Et puis bien sûr il y a la respiration. On s'occupe un peu de la respiration au fitness mais tellement peu par rapport à ce qu'on fait en yoga qu'on peut considérer qu'on s'en occupe euh, presque pas du tout. La respiration a de multiples bienfaits, on ne va pas passer la vidéo à les expliquer. On en entend parler tous les jours, on connaît son efficacité. Ensuite, la gestion du stress. Qu'est-ce qui mieux que le yoga nous aide à gérer notre stress Nos émotions, nos pensées, notre énergie, et je devrais dire nos énergies. Et nous apprendre à nous relaxer, à vraiment débrancher, déconnecter les muscles, comme Canel tout de suite. Pour résumer, et pour ne pas rester focalisé que sur le fitness et le yoga, je ne connais aucune autre technique qui soit aussi complète et aussi variée que le yoga. C'est pour ça que c'est devenu mon champ de compétences et de transmission afin de vous aider. Et pour être plus précis, vous pouvez trouver dans la description juste au-dessous de cette vidéo mon guide le yoga ma clé bien-être où je vous dévoile tous mes secrets, mes secrets anti-stress et je vous les envoie par mail aussitôt avec plaisir. Allez, faites partie des gens qui mettent en application ce qui leur semble bon pour eux. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et motivez-moi, likez, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche après vous être abonné, commentez en me disant si vous pratiquez le yoga, la méditation ou les deux et partagez cette vidéo auprès de ceux qui vous sont chers. Allez, on se retrouve tout de suite. Attendez la phrase du jour, elle arrive et d'autres vidéos intéressantes.